Salut, c'est Ross. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite accueil. Voilà pour euh, au niveau de la Royal Enfield euh, électrique. Alors, c'est une première hein, donc euh, au niveau de Royal Enfield. Ils vont sortir donc un modèle qui sera présenté en euh, fin 2023, si je ne me trompe pas. Hein. Moi, je crois que c'est ça, c'est fin 2023. Donc, ça sera la première donc, de, de, de Royal Enfield. Et une des, des premières motos, on va dire, euh, vraiment euh, d'un constructeur euh, connu, reconnu, hein, sérieux. De proposer les motos jusqu'à présent, les motos les mis à part KTM, mais c'est une moto, euh, on dirait, c'est plus un grand bureau hein, c'est euh, la KTM EICC -C Freeride, donc on peut homologuer hein, pour rouler sur la route, mais à la base c'est un enduro, donc euh, avec une autonomie de 3 heures ou euh, à peu près une centaine de kilomètres. Alors que là, ça va être une moto un peu plus euh, sérieuse, bah, non, pas sérieuse, parce que c'est vraiment du sérieux, mais je veux dire un peu plus euh, type et donc euh, peut-être avec un petit et un kilométrage un peu plus élevé, voilà, parce que les autres marques, que ce soit Honda, Suzuki, Kawasaki Favoise, tout le, le team, ils, ont, ils ne proposent pas pour l'instant, pour l'instant ils ne proposent pas de moto électrique, mis à part Kawasaki qui va bientôt proposer une moto hybride, ce sera un mélange donc de moteur essence avec un moteur électrique, mais bon, pour l'instant ils n'ont pas encore proposé, dévoilé, Arc E, ça y est, ils vont commencer ouais, à rentrer dans ce segment de moto électrique, alors à combien sera vendu Bon, je pense qu'elle sera à peu près dans les 10-12 000 euros, c'est toujours cher, hein, les le Royal m va à peu près dans les, euh, les 7000, hein, si je ne me trompe pas, 7000 euros. Euh, là, je crois que c'est 7000 pour hein, une 650. Donc tu peux dire que peut-être ou 10 000, peut-être les volants, peut-être pas 12 000, peut-être 10 000 euros, ça fait toujours 2-3 000 euros de plus. Hein. Disons que je vais me baser par exemple sur KTM. Je sais que la, la plus grosse en chez eux, c'est la 500 UXC. Elle est dans les 10 000 euros et l'électrique, elle a 12 000. Voilà, c'est toujours à peu près 2 000 euros de plus, un hein, c'est que, que, que le prix standard. Donc, bon, ce que j'en pense pour l'instant, on ne pas trop dire, parce que euh, ça ne s'est pas encore présenté de manière... J'ai juste sauté sur le nacu sur le, parce que c'est quand même important. Hein. On sent qu'il y a quand même un virage de plus en plus des marques qui vont proposer des motos électriques. Après, est-ce que ça sera vraiment de la qualité Ça restera quand même du Royal Enfield, donc à la base, c'est pas un constructeur qui produit de la merde. Après, la batterie, je pense que ça va être du standard ça va être une batterie. ça va être un truc chinois, de toute façon, les batteries, la grosse majorité des batteries, c'est toujours de chez eux, ou deux, ou de Corée du Sud, de toute façon, c'est les deux gros producteurs vraiment de batteries. Donc, mais, donc plus que plus que là, est la moto, les plus anciennes je dirais plus que le chinois. Après, il faut d'avoir l'autonomie, il faut d'avoir le également là, la, la fiabilité, la longévité de la batterie. Je sais que par exemple sur la KTM, euh, sur la, la, la, la KTM, euh, EXC, Freeride, euh, je sais que c'est 7 ans, ou 700 charges ou décharges. Voilà. Donc euh, par exemple, si tu en fais euh, 3 heures, lui, 6 heures ou 3 ou 4 heures par exemple le week-end, bah, tu peux la garder 7 ans. Mais euh, là, si c'est pour une utilisation tous les jours, vu que ça serait une autoroutière, euh, je sais pas trop. On verra. Normalement, normalement les batteries sont faites pour au moins 7 ans. 7 ans. Voilà, même pour une utilisation tous les jours. De toute façon, c'est en cycle de charge et décharge qui compte. C'est pas en kilomètres, c'est en cycle de charge et de décharge. Vraiment, de, de et de, et de décharge. Donc voilà. On sent que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je suis été sur, sur cette actualité, on sent que, voilà, que les marques de plus en plus vont sortir leur moto électrique. Parce que comme je rappelle, hein, en 2035, ils ont acté euh, cette loi la fin qui va sortir européenne. On n'aura plus le droit de faire rouler avec des véhicules thermiques, auto-voitures, de ski avec de euh, on plus on ne pourra plus avoir de trucs thermiques. Donc il y aura côté de l'électrique. Donc en euh, bon, 2035, ça nous reste quand même 10 ans, ça va venir vite quand même. Donc, c'est pour ça que les motos électriques, les voitures électriques vont prendre de plus en plus le pas. Et vous allez voir que toutes les autres marques, que ça soit Honda, Suzuki, Kawasaki, BMW, KTM et tout ce que vous voulez, vont commencer de plus en plus à rentrer dans, dans ce segment. Et même les motos, les motocross, je veux dire, même les motocross et tout ça, il y aura beaucoup, beaucoup de Et ça va, ça, va, ça va remplacer. Après, au début, les prix vont être un petit peu élevés, mais après, ça va se stabiliser. Parce que comme il n'y aura plus que de du coup, ben, voilà les prix vont se stabiliser, normalement, mais pour le moment, euh, voilà, je, moi, je, moi je mise sur un prix de 2000 euros de plus, 2000 euros, je pense qu'elle sera dans les 10 1000 euros à moins de à l'été. Elle aura le même châssis par rapport, pour revenir, elle aura le même châssis, la même gueule, que à Scrambler, euh, ou les, euh, les Royal Enfield comme ça s'appelle Standard, dire, est là. elle ressemblera voilà, à la Continental GT, sauf qu'à la place du moteur donc tu auras une batterie tu auras une espèce de, de grosse batterie euh, euh, qui prendra toute la place voilà, du moteur elle sera un peu lourde quand même je crois qu'ils ont, ils ont annoncé qu'elle fera 210 kg malgré tout donc pour une électrique c'est quand même pas mal lourd euh, c'est là que ça risque d'être un petit peu un point négatif parce que qui euh, dit moto lourde dit qu'il faut la tirer donc s'il faut la tirer euh, à ce poids là ça consomme beaucoup de batterie c'est ça le problème chez eux le problème avec Royal c'est qu'ils ne savent pas faire des choses vraiment légères, ils font des choses euh, euh, comme ça qui, qui, sont, qui ont un certain poids. Et donc du coup euh, c'est pour ça que ça s'attend simplement dans la batterie. Alors que là par exemple la, la, la KTM elle électrique elle fait même pas 190 kg ou 180 pas 180 kg, 170 ou 180 kg je dirais même pas. Donc euh, voilà, ça reste très très très très léger. Alors que là, si tu commences à foutre 210 kg, à tirer ça, plus il y a le poids du pilote, je ne sais pas si l'autonomie sera vraiment élevée. Voilà, c'est ça le gros point d'interrogation. Maintenant, pour conclure, pour résumer, est-ce que je suis pour... Si c'est pour une utilisation, pour aller au travail, oui, bon, ça peut rester sympa. De toute façon, comme je vous dis, en 2035, on sera obligé, mais en attendant, est-ce que ça peut être intéressant Parce qu'elle sera vendue fin 2023. Oui, bon, oui bon, pour aller au travail, on va dire. Bon, après, tu perds tout le charme du Royal Enfield. T'as plus le, ces vibrations, tout ça, t'as plus l'odeur sens, enfin bref, en tout ce qui fait le charme du moto et du royal antique. Hein. Parce que se cacher du royal antique, c'est quand même beau. Vous voyez l'intéristique, l'inscrimeur, avoir toute cette mécanique qui vibre, qui bouge, qui vit quoi. Là c'est électrique, c'est complètement aseptisé, c'est fade. Euh, je sais pas si vraiment ça va marcher, euh, disons dans ce segment, donc, voilà, de gens qui aiment ça. C'est si encore c'est des, des, des marques de motos qui sont vraiment faites pour la ville encore quoi à la limite. Quelqu'un qui est... Disons que quand achètes une moyenne Newfield, c'est un peu comme si tu achetais par exemple une BMW, une S1000R, -S -S ou par exemple une KTM, une, une 1290 Superdue, ou alors par exemple une Honda, tu achètes comme la mienne, c'est les 650 ou peu importe, ce que tu veux, tu vois, c'est le bruit, c'est le bruit, c'est les sensations, c'est les vibrations, tout ça, si t'as plus tout ça, t'as plus la boîte de vitesse, t'as plus d'embrayage, t'as plus de vitesse, t'as plus rien, je vois pas trop l'intérêt, voilà. Comme je vous dis, moi, pour moi, l'électrique, c'est surtout le bon si vous voulez faire par exemple de l'enduro en forêt pour éviter de emmerder et, de et, de... et que les gens t'entendent. pour la ville, surtout dans une catégorie Royal Enfield comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Maintenant, c'est mon point de vue. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et si pour bon, vous, ça peut être intéressant. Après, au niveau économique, parce que vu, on vit comme la vie est devenue chère. Et euh, Ouais, C'est pas mal, mais sans plus, ça va vite être oubliable. Je pense pas que ça va être leur best de vente pour le moment, autant que la loi soit vraiment adaptée. Bon, allez, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et je vous dis ciao ciao.